Ça se voit que t'es grave content que les salles viennent de réouvrir. Je le vois, je le sens. Il y a une aura entre la caméra et nous. Ça y est, je... ça se sent. T'es grave content. Yo J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée à la prépa physique, au sport, à la santé, aux méthodes de travail, aux tutoriels, il y a plein de trucs super cool et je suis super contente que tu sois sur ma chaîne aujourd'hui alors merci avant de commencer cette super vidéo euh, abonne-toi à ma chaîne si tu as deux petites secondes pour cliquer et mettre à s'abonner, fais-le. Ça me fera très plaisir. En attendant, si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas à commenter cette vidéo, à me raconter un petit peu euh, tes débuts dans la salle aussi, parce que ça fait genre euh, un mois et demi que certaines salles ont fermées. On se rend pas compte, le temps il est passé archi vite archivite et du coup ça a été une galère pour plein de personnes il y a plein de personnes qui sont devenues sédentaires parce que flemme de faire des histoires à la maison et il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à faire des, des trucs des lives des machins et que, qui se sont arrêtés donc les gens se sont arrêtés aussi par la même occasion euh, moi j'en ai fait un petit peu j'en ai fait un petit peu pour le premier confinement j'avais fait plein de petites vidéos et tout c'était cool et après je me suis concentrée un petit peu plus sur mes réseaux et sur mon YouTube notamment euh, et j'ai pas fait énormément de workout mais j'ai plutôt donné beaucoup de conseils donc euh, voilà euh, Personnellement j'ai pas arrêté de m'entraîner J'ai eu des petites phases un peu de down Mais euh, j'ai pas, eu l'occasion de m'entraîner dans une salle de crossfit J'ai eu beaucoup de chance euh, Parce que j'étais agréée pour Mais c'est pas le cas de tout le monde Et j'imagine que c'est pas ton cas euh, En tout cas ça n'a pas été le cas de tout le monde Et du coup la reprise c'est là là Là maintenant Les salles elles ouvrent maintenant Donc euh, c'est chaud pour certaines personnes euh, du coup, dans cette vidéo, je vais te donner des petits conseils euh, qui peuvent paraître un peu banals, mais qui sont genre super euh, importants quand on reprend le sport après euh, X temps d'arrêt. Euh, donc, je vais te donner tous mes petits conseils. Euh, et voilà, hein, voilà hein. bon chance, déjà, bon chance. <rire> bon chance pour les combattures. <rire> le matin, quand tu es comme ça, tu, tu te lèves et tu fais... Oh, putain. <rire> ah, putain. les courbatures. Ah, oh, merde, ça fait tellement mal. Non, mais après, c'est cool. Je pense que c'est des bonnes courbatures. Vous êtes content de les avoir, je suis sûre. Euh, cela dit, il y a des petites règles à pas, tu vois, des petites règles à respecter pour euh, reprendre bien. Donc, je vais te donner mes conseils. Le premier conseil, et euh, en il fait, il est super important, c'est de commencer à son rythme. Ça ne sert à rien de partir sur 5 trainings par semaine, parce que là, les courbatures elles vont arriver, elles vont rester, et les blessures aussi. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que on s'entraîne, on reprend 2 jours par semaine, 3 max, la première semaine, la deuxième semaine, dès que ça va déjà un peu mieux, qu'on ait laissé passer les courbatures, la grosse fatigue et tout, on rajoute. On peut rajouter 4 jours, puis 5 jours. Mais on fait ça progressivement. En fait, ça ne vaut pas la peine de tout mettre d'un coup parce que c'est comme quand les gens font des régimes genre hyper stricts et le premier jour, ils coupent tout. Il y a moyen que ça tienne pas longtemps. Donc du coup, c'est pareil pour la reprise du sport. On essaie d'y aller par étapes. On y va deux fois par semaine, trois fois max et après, on rajoute. Voilà, comme ça, on évite, on évite des grosses courbatures. Et je vous ai déjà dit que des grosses courbatures, des fois, ça pouvait être aussi des bonnes déchirures. Et commencer la reprise du sport avec une déchirure, c'est un peu relou. Écoute ton corps si t'es fatigué. Donc, repose-toi au moins deux fois par semaine. Mais ça, c'est toute l'année. Deux fois par semaine. Écoute ton corps. Voilà, t'es fatigué. Tu fais pas de sport le lendemain. Terminé. bonsoir. Il n'y a pas de débat. Faut pas se dire... Faut pas se mettre de pression, en fait. Faut pas se dire... Oh non mais attends, là il faut absolument que je m'entraîne, c'est super, super important, si je vais pas, je culpabilise, non ça sert à rien en fait, ça sert à rien. Euh, Rappelez-vous du mot sur, surcompensation, j'en ferai une vidéo d'ailleurs, j'en ai pas encore fait, surcompensation qui est euh, le processus qui mène à, à euh, une augmentation des performances. La surcompensation n'existerait jamais sans le repos, donc il faut se reposer, si tu es fatigué, repose-toi. Ensuite là on rentre un peu plus dans les méthodes de travail euh, Faut éviter la charge là. là Là maintenant tout de suite il faut éviter la charge Ça sert à rien En fait je sais, je connais ton état d'esprit Je connais l'état d'esprit des gens qui reprennent Ils se disent souvent, surtout les gens qui font du crossfit Ils se disent souvent que euh, euh, Merde j'ai dû perdre de la force Peut-être, peut-être que as perdu de la force Mais du coup ça n'a aucun intérêt de recommencer avec des charges lourdes. La force ne s'acquiert pas avec la charge Attention à ça Il faut se rappeler Je viens d'ailleurs de poster une vidéo sur la force Donc si vraiment c'est quelque chose qui te parle qui ne te parle pas du tout, euh, dans cette vidéo, j'explique comment gagner de la force. Et c'est pas forcément une question de charge, bien le contraire. Donc du coup, n'hésite euh, pas à euh, manœuvrer des petites charges, 70% max. Euh, et du coup, à mettre l'accent sur quelque chose qui est très important, c'est l'intervalle, ok l'intervalle de temps entre le travail et la récup, et surtout l'intensité. Il vaut mieux... Prendre que les petites charges, qui ne laissera pas d'énormes courbatures et d'énormes séquelles. Et augmenter l'intensité, cardio, rythme, euh, plutôt que de mettre de la grosse charge, se démonter, se blesser et repartir en boitant. Donc euh, ça, c'est vraiment un conseil qui est très important euh, je pense que si euh, vous n'avez rien fait Pendant la fermeture des salles Vous avez peut-être grossi euh, Ça arrive hein, malheureusement ça m'est arrivé euh, Vous avez peut-être grossi Vous n'êtes peut-être pas super bien Et du coup vous ne bougerez peut-être pas aussi bien Qu'il y a un an et demi Donc du coup le mieux c'est de recommencer à réapprendre à bouger, bouger C'est parti faites... Si c'est trop facile allez plus vite euh, Si c'est trop facile faites plus de répétitions Mais il vaut mieux augmenter l'intensité que la charge. Surtout pour la reprise. Et En plus, le pire, c'est que les gens qui font du crossfit là, là, sur mon, sur mon YouTube. Et je sais que vous êtes beaucoup. Euh, parce que c'est une chaîne qui en parle beaucoup. Euh, je sais que vous boycottez un peu ça en plus. Tu vois on, on, on le sait. C'est les, les workouts les plus durs. Comme, euh, les comme euh, Fran, euh, comme euh, euh, Isabelle pour les gens qui ont euh, des bonnes barres en, en snatch. Parce que pour moi, Isabelle, c'est euh, euh, 70% de mon power. Snatch. Donc c'est 70%, c'est pas des charges lourdes C'est des charges que je peux euh, répéter plusieurs fois facilement euh, Donc euh, ça équivaut à 45 kg. Donc du coup, euh, on reste sur des charges vraiment légères Et on, on barbelle ça avec ligne avec Vous voyez, on bouge, on bouge, on bouge avec C'est dur, mais ça va vous permettre de repartir sur des bonnes bases Parce que le crossfit, c'est ça hein, les gars C'est pas de la grosse charge C'est beaucoup, beaucoup de charges intermédiaires Avec beaucoup de répétitions Ensuite, les abdos ça y est, ces moments-là, il faut les bosser. Bossez-les. Bossez vos abdos. Bossez votre placement au sol. Bossez votre placement sur la barre. Bossez euh, votre proprioception, votre conscience de votre corps dans l'espace. Bossez votre poids de corps. Là, là, maintenant. Bossez à la barre à vide. Bossez votre technique. C'est le moment de faire ça. Parce qu'en fait, moi qui fais des procs skills, et je, pour, pour le coup, je sais de quoi je parle, euh, quand on commence le crossfit ou n'importe quelle euh, discipline euh, qui travaille le cardio et la haute intensité, on a tendance à boycotter un peu la technique parce qu'on a envie d'être super bon. Sauf que les gens super bons n'ont pas boycotté la technique. Ils ont passé beaucoup de temps dessus avant d'être super bons. Ce qui était mon cas, euh, je n'ai pas la prétention de dire que je suis super bonne. J'ai pas la prétention de dire que je suis super bonne, mais euh, j'estime avoir un bon niveau en crossfit aujourd'hui, euh, en altéro aussi, en gymnastique aussi, et du coup, euh, pourquoi Pourquoi est-ce que j'ai un bon niveau Parce qu'à l'époque, il y a 4 ans de ça, quand je faisais du crossfit, euh, vite fait, euh, j'avais un niveau, un petit niveau Mais en fait, par rapport au niveau que j'ai aujourd'hui, ça n'a rien à voir. <rire> Parce qu'entre temps, j'ai décidé de travailler ma technique, de travailler mon placement, de travailler mes abdos. Ouais, vous voyez ce que je veux dire Tout ça là, je vais travailler. Et du coup, c'est ça qui m'a permis de devenir encore meilleur et de passer ce step -là, là que tout le monde veut passer. En mode, euh, je suis vraiment développé au niveau des muscles, bonne barre, je bouge bien, je fais des bons workouts de référence avec des bons chronos. Bah ça, c'est la technique. Hein. Ça, c'est le. J'ai passé, je pense, trois mois. Franchement, sincèrement, j'ai passé trois mois. C'est pour ça que c'est l'abonnement que je vends le plus, le 3 mois. J'ai passé 3 mois à travailler que ma technique de gymnastique et de barbelle vide. Et quand j'ai repris, j'étais... J'étais plutôt... plutôt pas mal. En plus, pendant cette période-là, j'ai fait beaucoup de cardio, beaucoup d'intensité et tout. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est le moment de retravailler la base. Puisque de toute façon, il y a beaucoup de choses que vous allez devoir retravailler. Donc, autant travailler ça. Comme ça, après terminé bonsoir on n'en parle plus après c'est que les petites précisions des, des petites subtilités qu'on va arranger tout ça mais ça sera plus des bases de la, de, du basique Ça sera terminé votre cerveau il aura appris à partir du moment où le cerveau a appris la base on n'a plus besoin après de la retravailler la base j'entends pas la technique généraliste mais la base d'un mouvement comme le holo une fois qu'il est bien acquis a pas besoin de retravailler On le travaille dans les woods, dans les renforts Mais je veux dire, y a pas besoin de, de prendre toute une séance pour travailler que ça C'est pour ça que je vous dis ça Donc euh, voici mes conseils pour euh, reprendre bien l'activité en salle de sport, dehors, où vous voulez Écoutez-vous, surtout écoutez-vous, reposez-vous Travaillez bien votre technique, prenez le temps pour ça Parce que ça c'est du temps que vous investissez C'est comme euh, les gens qui mettent de l'argent de côté, là là. Et qui vivent un peu moins, du coup qui dépensent un peu moins, qui sortent un peu moins. Pourquoi Bah parce que derrière. C'est un investissement. C'est un investissement sur l'avenir. Ils mettent de côté le truc. Ben là, c'est la même chose. Il faut penser à l'avenir. Il faut investir sur l'avenir. Et qui dit investir, sur... investissement sur l'avenir, pardon, euh, dit euh, gain de temps derrière. Et après, vous allez devenir super fort. Donc ça, c'est super euh, important. Euh, je vais essayer de vous filmer un peu plus mon quotidien dans la salle. Je sais que je le fais pas trop. Je l'ai pas fait parce que bah, ça a été fermé. Mais je vais faire un peu plus... Euh... Et voilà, en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous donner mes petits conseils. C'était une petite vidéo un peu plus chill, un peu plus tranquille, un peu moins pointilleuse. Et je suis très contente de l'avoir fait. Donc, du coup, n'hésitez pas à me dire... <rire> je suis vraiment relou. N'hésitez pas à me dire comment la reprise s'est passée. Où est-ce que vous êtes si vous faites du sport en salle de crossfit, en salle de musculation classique ou juste de, laté de latéraux ou n'importe quel autre sport fédéral parce que ça compte pour tout. Euh, et voilà, tenez-moi au courant. Voilà. Retrouvez-moi sur Instagram, euh, Dounia et la chair Et je donne quand même beaucoup, beaucoup de conseils sur mon Instagram. Donc retrouvez-moi là-bas. Et on se fait plein de gros bisous. On se retrouve dimanche prochain, normalement, pour une nouvelle vidéo.